Y'a yeah, Playpal, vous allez bien encore On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la saison 5 de Modern Warfare. Elle est enfin sortie, nous sommes le matin, il fait beau. Et je préfère quand ils sortent les mises à jour tôt le matin, ça me permet de me lever, de les télécharger. Puis bon, cette fois, je ferai pas de vannes sur vos connexions qui font que vous êtes encore en train de DL la mâche pendant que je fais une vidéo dessus. Je vous épargnerai. Mais donc, on est parti Exceptionnellement, je vais pas faire comme habituellement où euh, quand je découvre les nouvelles saisons Je regarde le différent season pass, tout ça, machin C'est fait, fait et refait Et de toute manière, on sait à peu près ce qu'il y a dedans De nouvelles armes, des cosmétiques, des opérateurs de code points Bref, c'est pas le plus intéressant Donc je vais me permettre de squeeze cette partie Qui prend de la place sur le début de la vidéo Et surtout, me focaliser sur le multijoueur Je sais que tout le monde va drop sur Warzone Parce que c'est ce qui fait le plus de vues moi, bon, ça va faire... Euh... Enfin, ça va faire depuis le début de la dernière saison que je n'ai pas fait une vidéo de vidéo Modern Warfare, donc ça vous a sans doute moque... manqué pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour du Call of Duty régulier, donc je m'en excuse. Mais moi, je vais me focaliser sur le multijoueur. Donc, sur le multijoueur, on va aller voir les modes, les nouvelles maps, les nouvelles armes. Et quand même déjà ma foi pas mal. Let's go Bon en vrai si je commence par ce mode c'est parce que c'est ma petite euh, bonne surprise de cette euh, saison 5, ce petit mode confrontation, c'est du 3v3 sur petite map, histoire de se la donner réellement sur des petits modes en plus qu'on connaît tous, hein, point stratégique, élimination confirmée, MME. Franchement c'est sympa. C'était je pense la petite bonne idée qui sera sous côté. N'hésitez pas, la map est suffisamment petite pour pouvoir se la donner comme des hommes. Des hommes. Qui sont méritants tu vois Et même si je sais que ça c'est plus compliqué De camper sur des petites maps Ce qui donne de l'intérêt à ce mode, Je doute pas que la communauté Réussira à trouver un moyen de le faire Bon vous allez bien ou quoi <rire> J'ai vanné en disant que ça fait depuis euh, Deux mois que j'ai pas fait de vidéo mode à l'enfer Mais en fait c'est pas une bonne c'est une réalité mon gars <rire> J'ai fait le début de la saison 4 et puis après J'avoue que j'ai arrêté mais j'ai encore joué hein. J'ai fait des tournois Warzone j'ai fait pas trucs intéressants. J'ai fait Lord of Warzone J'ai fait le tournoi Aïe j'ai vu la mort arriver J'ai vu la mort arriver Comme quand t'es dans un rendez-vous Tinder et que tu sens que le feeling il passe pas, tu sais que tu vas te faire recaler, bah c'est ce que je viens de dire en fait. Arrête-toi avec t es, t es, t es ton délire là, ta vie est à moi, comme il a dit le perso. Donc non, j'ai joué, j'ai fait quand même des choses, mais j'étais pas inspiré pour faire des vidéos. Et surtout, cette saison, elle m'a pas trop trop plu. Faut que je sois honnête, cette saison m'a pas trop trop plu, pour plusieurs raisons déjà. Euh, bah, du coup, vu que j'ai Grind Warzone, je pense que comme toute personne qui a Grind Warzone, bah, la saison 4 a été quand même globalement assez décevant. Très peu de nouveautés, très peu de, de trucs très intéressants. L lui, il, il essaye. Hein. Vraiment, il grind. Hein. C'est le frère. Hein. Vraiment, je lui dois du respect parce qu'il essaye de jouer... Oh là là, ce que tu viens de prendre ta mon gars Il essaye de jouer au quête et c'est c'est ch... pas une mince affaire. Attends, j'ai peur là. En fait il met quand même une pression psychologique, t'as pas envie de te faire tuer par bah, les... Donc la saison 4 était assez décevante, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai peut-être moins joué, j'ai moins fait de vidéos etc. Et euh, même si j'ai quand même bien cru une Warzone, j'espère que cette saison 5 sera meilleure, en même temps c'est pas difficile tellement tu pars de loin. Et, euh, et, et pour plusieurs raisons, et euh, une raison notamment qui va faire que la première partie de la saison 5 sera quand même assez chiante malgré tout. Et c'est euh, bah, je... je Je vais pas affirmer des choses, je vous... Est-ce que je l'ai tué au moins Je vais vous demander votre avis et vous allez me dire les choses. Je vois dans ma caméra qu'elle a déjà plus de batterie. Elle est complètement cassée. Hein. Est, je l'ai mis une heure à charger donc à un moment on risquera de finir cette vidéo sans caméra. Vous m'en voudrais pas. S'il vous plaît, les amis. Donc, du coup, euh, oui, c'est notamment la méta qui a fait que euh, cette euh, saison m'a moins plu. Donc, la méta, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne savent pas, la méta c'est. C'est la façon dominante dont se joue le jeu. Qu'est-ce qui construit la façon dominante dont se joue le jeu C'est une arme, un accessoire, une mise à jour d'Activision, donc c'est-à-dire ça peut être un buff d'une arme, ou autre, tu vois. Il y a plein de trucs qui définissent la méta d'un jeu, la façon dont on se joue, enfin la façon dominante en tout cas. Et, euh, et MW, il y avait plein de méta, tu vois, il y avait le 725, la M4, euh, les Snake Shot Akimbo. Ça, par exemple, c'était les différentes méta du jeu, tu vois. Attends. Oh mon dieu, il a failli prendre un terme. En même temps, je vais me plaindre de méta pour après, derrière, vous joueur au RPG, je suis un hypocrite. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, je suis votre daron, hein, je vous le dis. Et en ce moment, la méta, bah, je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, c'est passé à la, au fameux combo Fall-Bruen. Et cette méta me dégoûte du jeu, tout simplement. Vraiment, cette méta me fait chier, je la trouve absolument euh, euh, horrible. J'ai jamais aimé les armes coup par coup qui tuent... Euh... Enfin qui tue ultra vite comme ça J'ai jamais réussi à apprécier euh, les grosses batteuses de cette manière qui sont cheatées Alors après je dis ça mais je suis un peu à Parce que sur Black Ops 3 vous vous en rappelez j'aimais bien vous faire des vidéos à la batteuse Parce que je trouvais ça marrant Mais les batteuses à l'époque elles avaient tu vois les défauts d'une batteuse Sur Modern Warfare les batteuses n'ont pas les défauts d'une batteuse Les défauts d'une batteuse c'est qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce que tu... Mais gros Mais je... mais je toi tu joues, pourquoi tu camps on est sur une petite map Clodard Clauding, je dire. clochard. Bon, après, je crois aussi le glitch, mais le camp passe, pas pareil. Et donc, nous voici sur Sulda Voilà, c'est la première map exclusive de cette saison 5. Je pense qu'il y en aura une autre à euh, mi-saison. Donc, euh, voilà, on est là. J'ai une nouvelle arme qui ressemble aussi à, à une arme d'un ancien code. Mais je crois que ça vient de... Je sais plus quel code. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus du blâche. J'ai limite envie de dire vector, mais il me semble pas que ce soit une vector. Ou en tout cas, ça pas sûr que ça y ressemble réellement. Donc euh, je vais y jouer sans accessoire. Oula. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis un bâtard, je suis un bâtard, je suis un bâtard. Donc on est avec nouvelle arme, nouvelle map, et j'étais en train de vous parler de la méta. Et donc du coup, en ce moment, la, la méta est passée de, de gros MP5, hein, c'était cette manière dont le jeu se jouait à euh, gros MP5 euh, à Falbruyen euh, est vraiment c'est vrai qu'il y a eu des critiques sur la méta gros MP5 mais je la trouvais 50 fois plus acceptable et, et, et enjoyable tu vois c'est-à-dire que on pouvait 10 fois plus à kiffer que la méta métafal Bruen. La méta ah, phall Bruyenne, ça, la Fal qui te tue en deux balles quand t'as pas de. Donc dans les modes classiques comme celui-là, qui te shred super vite sur Warzone. La bruenne qui se recharge vite, qui a de la cadence, de la précision, de la puissance et une bonne mobilité. Le truc est absolument mais overcheaté. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé comme argument le fait que la Bruyenne, il me semble pas qu'elle était up. Elle était comme ça peut-être depuis le début du jeu. Oh. Et... Oula. Et... Et les gens ont découvert sa puissance Ça va arriver à ma gauche, là, regarde, regarde, ça arrive Il y en a un au-dessus, et il y en a un à ma gauche Je vais faire un premier kill Oh, merde. oh non Merde J'ai pas pu enchaîner J'avais quasi plus de balles Donc ça, il y en a, ils vont dire Oh la elle jamais Ouais, certes, mais par exemple, sur MW2, machine de guerre dont j'ai rapproché commando, euh, ça avait pas changé non plus. Les gens l'ont découvert plus tard dans le jeu. Et ça veut pas dire que c'était pas un putain de poison. Bah, C'est pareil pour la bruyenne, oh, tu vois. C'est pas, si pas parce que. que... Sont attends, sont attends, attends, ferme ta gueule. Attends, as... Merci, frère. C'est pas parce que les gens ont mis du temps à découvrir que le truc n'est pas. Euh... Cheaté ou en tout cas un peu dégueulasse, et euh, à l'heure actuelle, franchement, je prends aucun plaisir. Il y a des games euh, qu'avec ça de partout. La fal tu te fêcherais dans deux secondes, t'as quasi pas le temps de réagir, t'as pas le temps de retourner les balles, rien, ça enlève du skill au jeu. Alors que la gros, tu vois, t'avais au moins, ah bah bon, la a subi des nerfs, mais t'avais franchement, je trouve, beaucoup plus le temps euh, de réagir, et c'était au global moins toxique. Maintenant, c'est mon avis pas à dire le vôtre peut-être que vous vous préférez la méta actuelle Falbruen moi c'est pas mon cas j'espère qu'à un moment ils vont le changer le seul truc qui me casse les couilles je me plains en tirant au RPG je suis vraiment une ordure le seul truc qui me casse les couilles par rapport à cette saison pour l'instant c'est que euh, les nerfs d'armes donc les changements d'armes n'auront pas lieu n'auront pas lieu avant euh, du coup euh, la mi-saison et je trouve que tu vois devoir encore jouer Falbruen pendant X temps c'est un peu de la grosse merde NON cousin où êtes-vous, monsieur Où êtes-vous, monsieur J'ai entendu. Je crois qu'il joue à la fale. Oui, il joue à la fale Oh, t'es nul Aïe. Oh <rire> Donc cette map, quand même, euh, c'est pas celle que je préfère pour l'instant. Elle n'est pas trop trop mal, mais elle est pas dingue non plus. Bon, après, elle est gratuite, mais bon, c'est à peu près tout ce que j'en retiens. Pal palmarès de la map, j'ai rien coûté. <rire> es au compte ce qu'ils ont ramené d'autres pour l'instant dans le jeu. Ils ont ramené euh, Oil Rig. Donc Oil Rig, c'est une map par contre qui était en DLC sur Modern Warfare 3. Donc euh, ça m'a fait marrer qu'ils ramènent une map de DLC d'un autre jeu. Oh le fils de... Oh le fils de... T'as quand même pris ta poudre. Oh t'as quand même pris ta poudre monsieur mais du coup, ils ont aussi ramené, et on va le voir juste après, la N94WEO2. Et celle-ci, je pense qu'elle va, elle va causer des problèmes. Elle, elle va poser des problèmes à certaines personnes, je vous le dis. Alors, c'est mon meilleur hashtag analyse, hein, mais vraiment, je la trouve absolument euh, abusée, la N94. Sachant que j'y ai joué, mais j'y ai joué sans accessoires, mec, pour l'instant. Et je vous jure que j'ai pas hâte de voir euh, quand euh, les gens vont réussir à trouver comment la combiner correctement. Ça risque d'être une sacrée dinguerie, mais ça, encore une fois, c'est hashtag analyse. Oh, merde, ça se trouve, je me trompe complètement. La, la, la, la, la. Petit, petit, petit, ne campe pas. Allez, on va aller de l'autre côté, attends. Bon, au moins l'avantage... Ah, désolé, ma caméra c'est éteinte. Elle, elle est complètement flinguée. Hein. Genre, il faut absolument que j'investisse, maintenant. <rire> Fils de pute Toi, t'es une merde Toi Toi égale enfant 2 de... Enfant 2 Et ça va qui jouait pas à la Fallo, à la brune. On va aller voir. Oh merde <rire> Vengeance Attends, attends, attends, voilà, regardez Albardier, j'en ai marre Albardier, Fall Albardier, les mecs, ils sont là avec leur fans sans cross, ils comptent partout dans la map et ils mettent des deux balles à tout le monde, ça rend ouf La Fall Albardier, c'est réellement une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de croire en l'humanité récemment. Attention Hop là, vengeance je venge mes alliés, je suis un, un, un bon gars. Il a réussi à trouver un glitch La map est sortie il y a deux heures, enfoiré Comment tu fais ça Ces bonhommes-là, mon pile La map est sortie il y a deux heures Le type a déjà le meilleur glitch du jeu, c'est. Hop là On enchaîne On enchaîne On est en série de 5, messieurs Mais 5, 5 sur une arme sans accessoire Quand même, quand je suis en train de m'extasier sur des séries de 5 en classé, je me dis que... Oh là là là, là, là ce qu'il vient de prendre lui c'était pour la table, baby C'était pour la dame, baby Je me dis que je suis quand même devenu le nul à chier hein <rire> Zack fire pour un adov et pour des séries de 5, attention l'état du faciès. Hein. On va essayer de finir la game. c'est que je pense que. Non, c'est pas comme si on était un peu premier hein C'est pas comme si on était un peu premier Ah si parfait Hop là <rire> Triple kill baby On va faire gagner la game à nos alliés là, parce que nos alliés étaient quand même sacrément mauvais. Il manque un kill. Allez, allez, allez, voilà, c'était normal que ce soit Zach qui termine, les gars, à 32 kills. Je suis content, en plus, il n'y a plus la cam, donc vous ne voyez plus mon faciès, absolument dégueulasse. A vous de me dire ce que vous avez pensé également bah, en commentaire de la map, je force beaucoup pour les commentaires. Non, non, non, on s'en bat les couilles, ce que vous en pensez, <rire> Tel bâtard. Bon, 32-13, ça va, c'est quand même une game correcte. Ah non, par contre, l'entrée hey, est stylée. Hey, l'entrée, elle fait plaisir, je l'avoue, je l'avoue. Je profite de cette dernière semaine, de ces derniers jours avant de repartir en vacances. C'est terrible parce que je suis allé en vacances à Ajaccio. D'ailleurs, les Corses, encore une fois, chez vous, c'est phénoménal. Hein. Je suis allé plage des terres sacrées, euh, j'ai fait euh, du bateau sans permis, etc. C'était vraiment exceptionnellement lourd, j'ai kiffé. Donc, euh, vive Ajaccio, euh, vive les Corses. Même s'il si, euh, y a des endroits où la ville n'est pas de toute beauté, c'est un peu comme partout, tu vois. Mais quand t'arrives à la gare d'Ajaccio, que tu marches 100 mètres, gros, t'as l'impression que t'es dans le Bronx. Ça te, ça te met pas en confiance sur ton début de vacances, quoi. Hop là... OK. Bon, un petit 2-0. OK, j'ai un drone, attention. Je joue avec... Alors, faut que je vous le dise, je joue avec détermination pour essayer d'avoir les kills plus rapides. Enfin, les sticks plus vite. Je sais pas si ça fait de moi une couille molle, mais ça fait de moi un gars. Donc oui, non, Ajaccio, la je vous le de FPS Ça, ça me casse la tête. Vraiment, je joue sur PC, j'aime bien jouer sur PC, clavier-souris, tout ça, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est chiant quand tu as des problèmes comme ça, perte de FPS ou autre, pour des raisons que tu ne maîtrises pas. C'est bien trop rageant, sincèrement. Hop là Hop là Donc la semaine qui arrive, là... Je vais à Prague et Berlin, et juste avant, euh, pour pas, tu vois, transmettre les choses, je vais me faire le petit test Covid. Et même s'il y a des gens qui auraient essayé de nous rassurer, tu vois, franchement, j'ai peur là du truc qu'on met dans le nez, là. Ouais, je l'avoue, un grand garçon d'un mètre 87, 105 kg est frayé par une petite tige dans le nez, mais bon, ça, arrive. bon on est tous des... On a tous nos propres crafts Regardez, ça a zéro reculé de la puissance de fou Quand je vous dis que la N94, là, elle est trop puissante, gros. et en plus, là, je la joue sans accessoires T'imagines quand j'aurai les bons accessoires et les bonnes conneries tu sais. Allez! Et je crois qu'il me manque un kill avant la dame. Just one kill. Ça, ça va être de la camp acceptable. On va appeler ça de la camp acceptable, d'accord? C'est de la camp bah, qui est acceptée. Parce que j'ai une bonne raison. Aïe, ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir! NON! La dame! Putain, regarde, il me voyait pas! <rire> Donc non ça va s'envoyer une petite SCOVID histoire de pouvoir voyager en toute safety. Enfin même si on sait qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, c'est pas toujours sûr. Je pense que c'est toujours mieux que pas pop pop. Let's go. Bon je vais espérer faire deux kills, je vous cache pas, je suis euh, un, un poco déçu. Oh là là, mais regardez ce qu'elle met la N94, je vous jure elle était déjà cheatée dans BO2. Ça sais les gens ils se plaignaient, BO2 se silencieux, tout ça, machin, mais la fille de ma mère que en desserto, en compétition. Line 94, elle prend des Et Elle a été naze en LAN d'ailleurs. Il y a des moments où elle était un peu moins bien en LAN qu'en vrai, on va dire. lan online, pardon. Crève mon gars! C'est un joli outgun gun ça. Hein. Bon, par contre, je suis vraiment avec Jean-Joueur. Genre jeu d'objectif, là. Hein. On s'est cassé, on s'est cassé, on a pu passer, on a pu passer. Vas-y, on va faire le tour, regardez, on va passer par là. Et normalement, on devrait backstab un ou deux mecs. Là, tout de suite. Normalement, il y en a un ma gauche. Ouais, il est juste là. Hop. Mais c'était pas lui, regardez, il y en a un autre. Hop. Et normalement, il y en a encore un autre. BOOM Triple kill On va se mettre dans le coin. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis au calme, je dirais même. La dame, c'est bon, je l'ai. J'ai la dame Ça y est. Oh, le triple kill encore! Sérieux, le triple kill! Mais regardez-moi la M94! <rire> me dites pas qu'elle est pas incroyable la M94! Elle est phénoménale, sérieusement! Je l'ai être utiliser sur Warzone, non, sincèrement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne s'intéressent plus trop, malheureusement, aux, aux multijoueurs de Warfare. Enfin, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois, parce que, je sais que vous allez voir partout des vidéos. Ouais, Stadium, machin, ma bite, euh, Warzone of the World, c'est bon, frère. Il a plus personne qui est là et qui joue au bon vieux multi, tu vois. Y'a prose, y'a prose, j'avoue y'a prose qui joue, je crois qu'il dort d'avoir d'autres en vrai. Hop là, petit kill, petit adap, c'est cool. On continue avec notre petite AN84. j'aime bien cette map. Cette map j'ai un bon feeling. L'autre je l'aimais bien aussi mais je préfère quand même celle-ci, tu vois. Hop là, petit kill Ok, il continue de détruire le QG là. Ok super. Super, hop, petit drone. Ils sont où ils sont où, Ils sont où ils sont Oh, ce que je viens de mettre, je vais me mettre l'arrière. Hop Je suis horrible. Oh là là, j'ai de la perte de FPS <rire> Dommage que j'ai eu de la perte de FPS, parce que je les ai encore bien schlagginés ceux-là. Bon, 27 000, ça se passe bien, je suis premier. Et encore, j'ai moins de FPS, pour la simple et bonne raison, parce que je suis le clavier-souris, Mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai eu... Oh là là là là, le quad kill, baby <rire> Vous voyez pas la cab, mais imaginez comment mon visage distendu a fait des émotions comme ça, a transmis mon bonheur d'avoir fait un quad kill, c'est la folie sérieux. <rire> je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'était pas intéressant. Ah, si, j'ai moins d'FPS parce que en fait, j'ai eu un souci avec mon logiciel de record. Il prenait mon micro aussi, et genre il le prenait, mais avec une voix robotique. Donc du coup, je dois utiliser un deuxième. Un deuxième logiciel pour record que ma voix, c'est absolument fantastique parce que ça me. On va rien dire sur ce que vous venez de voir s'il vous plaît. Oh là là là là le petit double monsieur, monsieur, monsieur, le petit mon kill. Et là il va croire que je campe donc tu vas me détester alors que je campe pas, j'ai juste vu sur mon bruit qui arrivait. Oh c'est dingue ce que je leur mets ça. Ah <rire> Putain, le pire c'est que là après je vais devoir faire le montage de cette vidéo, le sortir vite et passer le reste de journée à, à ranger chez moi parce que ma meuf était au Portugal, d'ailleurs en ce moment le Portugal ça coûte 3 fois rien pour y aller. Hein. Je vous le dis, vérifiez les vols, je pense que vous allez être choqués, c'est peut-être euh, un petit plan de vacances à bas prix que je vous donne. Bref, Zach voyage. Et donc du coup... Euh... Ma meuf était là-bas, et franchement, j'ai passé 10 jours tout seul pour la première fois depuis qu'on vit ensemble, d'ailleurs ça se passe pas très bien. Et là où je veux en venir, c'est que c'est le bordel, mon frère, elle va m'étrangler si elle voit comment elle est là Donc là, il faut que je me confonde entre jouer à Call of Duty, monter la vidéo pour mes frérots d'abonnés, pour pouvoir vous divertir et vous donner, je sais pas, un petit quart d'heure de bonheur dans votre vie. Et enfin, après, faire mes devoirs conjugaux qui consistent à respecter mon... J'allais dire mon alter ego. J'ai pris du sale. Hop là, le petit dame. Ah, dommage. Oh, 47-20. J'ai un petit peu moins bien fini, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même gagné quasi 50 kills. Ça fait plaisir. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour la non-caméra. Il va falloir que j'aille la changer. Je vais essayer de me démerder, mais on va essayer de faire avec aussi en attendant. J'espère que vous avez passé ça. Bon, moment c'est le cas, petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tard dans la semaine. Bisous.